Salut les boys, c'est Weedman, content de vous voir aujourd'hui. On va parler d'EXO, euh, ils ont sorti un nouveau produit, le Original Stash 130. Euh, on connaît déjà le Original Stash, c'est les produits là, euh, les 28 grammes, les produits à l'once. Ils avaient sorti le OS 210, qui était l'hybride, euh, et OS 220 l'Indica. Donc il manquait le Sativa, euh, on s'attendait tous à avoir le OS 230, hein? 210, 220, 230. Non, non, Exo nous a réservé une surprise avec 130. Euh, on regarde le taux de THC. Quand on regarde le taux de THC hybride, c'est entre 12 et 18. Indica entre 12 et 18. Et le Sativa aussi entre 12 et 18. Donc, pourquoi ils n'ont pas dit 230 pourquoi 130? Le prix, moi je pensais peut-être que le 130, ça serait un plus haut de gamme, plus dispendieux, ou peut-être même inférieur. C'est 10 sous de différence. C'est même pas le même prix. Euh, les deux premiers qu'on a connus, le hybride et puis le Indica, 125 et 70. Et puis là, le Sativa, le OS 130, 125 et 80. Euh, on appelle qui? Les SQDC, n'ont les jamais les réponses à nos questions. Euh, aucunement main vont être capables de nous répondre au S210, 130. Vrai, ils vont être complètement perdus. Euh, ils vont nous référer à ISO. Donc, euh, on est ici avec Winman et puis on va, euh, on va appeler EXO. Right. C'est pas bien, bien compliqué. On veut la réponse. On veut savoir pourquoi. Euh, pourquoi ce, ce, ce niaisage-là de 130 à place de 230? Euh, donc, on va trouver le téléphone. Hein? On sait que EXO est rendu en Ontario. Donc, euh, on a trouvé le téléphone ici. On va appeler. On va appeler en Ontario. 1-8-4-4. 4 0 All right. Ça va peut-être être en anglais. J'espère que vous allez bien entendre. Habituellement, ça se fait bien, hein? Vous allez appuyer sur le 2 pour continuer en français ou appuyer sur le 1 pour continuer en anglais. Pour faire un petit vous composez le 1. Pour rejoindre l'équipe de service à la clientèle, composez le 2. Pour l'enregistrement des patients, composez le 3. Pour le 1. Le Pour les ressources humaines, composez le 5. Pour obtenir des informations générales, telles que nos valeurs et notre adresse, composez le 6. Pour les relations aux investisseurs, composez le 7. Pour le répertoire de la compagnie, composez le 8. Pour réentendre ces options, composez l'étoile. Merci et bonne journée. Pour placer une commande, composez le 1. Pour rejoindre l'équipe de à la clientèle, composez le 2. Le en français. Imagine, ça tombe en de arrière. Pour de l'assistance au produit à l'usage médical Hyperbolic Carry, composez le 1. Pour de l'assistance au produit à l'usage adulte Taxo, composez le 2. Your call may be recorded for training and quality control purposes. Votre appel pourrait être enregistré au... Do you speak French? Oui, bien sûr. D'accord. Euh, je vous appelle euh, du Québec. Euh, on a la SQDC et puis euh, vous avez sorti euh, le nouveau produit Original Stash 130. Et puis je me, je me demandais c'était quoi la différence entre euh, 210, 220 et 130. Je ne comprends pas pourquoi c'était pas 230. Oui alors, um, juste une seconde, je vais juste confirmer pour que je donne la bonne information. Ah parfait, merci. Alright, fait que... Euh, je ne pas la réponse, on va aller voir son boss. Son superviseur. Ils vont peut-être aller même jusqu'au marketing. Mais là, toute l'équipe du marketing a été congédiée. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Faut que Winman a une réponse. On sait que Winman c'est l'original, Winman c'est la référence. Donc pourquoi l'original sache 130? Pourquoi pas 230? On attend la réponse. Oui, je m'excuse pour Oui. Oui, alors le premier numéro que tu vas voir, comme le 1 ou le 2, Oui! Ça démontre combien um, de différentes sortes de plantes il y a là-dedans. Comme le 1.30, c'est juste une sorte de cannabis là-dedans. Le 2.30, c'est deux différentes sortes là-dedans. Puis c'est vraiment mélangé dans le même sac. In the It same bag, the bag, it's, it's mixed, mixed in the same bag. Oui, c'est ça diteuse, c'est un uh, mix dans le même batch. Parce que là, il y a environ euh, deux mois, j'ai acheté euh, Original Stash 210, et puis les cocottes étaient toutes pareilles. Il n'y avait pas deux sortes dedans, c'était vraiment toutes, toutes, toutes pareilles. Est-ce que ça se peut qu'il des fois, ça soit toutes la même cocotte, la même variété? Oui pas exactement okay. comment ça va être emballé on juste s'accuse qu'ils vont utiliser de différents sons. Ok, ok. Et puis euh, quand on pèse là, pour euh, l'Original Stash 130, euh, la variété s'est mélangée. Donc euh, même si c'est juste une variété qu'il y a dans le 130, euh, dans 6 mois, in 6 months, ça peut changer? Ça va être un autre flavor? Ça va être un autre arôme, un autre variété? Ça va toujours rester la même si c'est comme un 1,30 ou quelque chose. Ok, ça va... Même pour, même pour un produit qui est comme le, euh, le 2,30. C'est les deux même. les mêmes? Oui, les deux produits. Ok, puis euh, comme le, le 130, c'est -ce quoi la variété qui est à l'intérieur? Oui, alors on ne sait pas exactement... Si, euh, ok, c'est si secret? La, oui, la seule chose qu'on sait, c'est si ça dit 10... Euh, 1-10 c'est un disque, hybride, 20 c'est un indicateur, et 30 c'est un sativa. Ok, ben merci beaucoup, vous êtes bien gentil. De rien, si tu as besoin d'autres questions, tu peux toujours nous appeler, notre revenu au ventre à 7h. Merci. De rien, bonne soirée. Bon, ben, on a une réponse. On a vraiment, vraiment une réponse. Euh, donc, je veux vraiment qu'on soit au clair. Quand c'est 210-220, il y a deux variétés de cannabis. Mais là, je lui ai demandé, moi personnellement, Winman, j'ai acheté le Original Stash 210, c'était le, le hybride. Je peux vous assurer que dans le sac, il y avait juste une variété. Donc, j'imagine que si j'achète le 210, ça pourrait peut-être être une autre variété dans 6 mois ou dans 3 mois. Mais dans le même sac, il y avait seulement une sorte de cocotte. C'était toute la même. Il n'y avait pas du Blue Dream mélangé avec du White Widow. C'était vraiment la même cocotte, toute la même cocotte. Donc, tout est secret. On ne connaît pas les arômes. Même si vous appelez avec votre numéro de série, vous ne le saurez pas. C'est secret. Et puis, le 130, le 110, le 120, parce que je sais qu'il y a ça dans les autres provinces. Euh, C'est un petit peu plus lent euh, au Québec. Et puis, euh, donc, le 110, 120, 130, à SQDC présentement, de le 130. On va parler du 130. Donc, le 130, 30, ça veut dire 7 SIVA. Donc, on imagine qu'il va y avoir un 230. Le 30, c'est 7 SIVA. 20, c'est Indica. Et puis, le 10, c'est hybride. Mais ça, on ne peut pas s'en souvenir. C'est trop... Euh, on ne peut pas se rappeler de ça. Là. Tu comprends? tu une chance que c'est écrit Indica, 7 SIVA. Euh vraiment du marketing de marque. Comment tu veux euh, tu sais mettons que t'aimes le Original Stash Indica. Moi je vais dire à mon ami j'aime le Original Stash Indica. mais je me souviendrai pas du numéro, man, 210 220 230 110 120 130. C'est vraiment similaire ça, là. là. Tu sais c'est pas... Euh, euh, comme la, la pas, moi, euh, je sais pas moi je sais pas. Tu sais je sais pas man euh je sais pas, man. C'est pas comme la. Il la, la... y a -il des numéros, la Lucky 7, 7 Up, 7 Up. Il y a juste un 7 Up. Il n'y a pas euh, Pepsi A, Pepsi 8 ou euh, Orange Croche 9. Tu sais, c'est 7 Up. Tu sais, je veux dire, j'ai n'ai pas vraiment d'exemple. Je suis un petit peu. Je euh, suis de la misère avec ça. Là. Mais je trouve que c'est poche. Je trouve que c'est vraiment poche. Euh, avec 210, 110. Euh, 2, ça veut dire 2 variétés. Là, j'ai demandé, y a-tu deux variétés dans le même sac? Des fois oui, des fois non, on le sait pas. On le sait pas, ils savent pas. Euh, en passant, si tu vas aller travailler euh, pour EXO, 12,55$ pour trimer, mettre de l'eau. Donc, tu vois que ça sera pas des passionnés. Là, même si tu es passionné, tu ne pas travailler à 12,55$ puis être passionné du cannabis. Parce que si tu es vraiment passionné du cannabis, ben, tu vas aller travailler à quelque part avec un salaire euh, régulier. Et puis tu vas faire pousser tes quatre plans, puis tu vas mettre toute ton énergie dans tes quatre plans. Euh, faut pas en vouloir à EXO. faut pas en vouloir à EXO. C'est normal qu'ils coupent les coûts. Euh, mettre de l'eau. Euh, faut pas vraiment un diplôme de secondaire 5 pour mettre de l'eau sans rien enlever euh, à l'emploi. Il hein. n'y euh, a pas de saut métier. Euh, mais c'est juste qu'on ne peut pas s'attendre à avoir un produit exceptionnel euh, quand les, les, les salaires sont, sont très, très, très bas. Euh, il faut, faut manger dans la vie. faut manger. Euh, sûrement, ça va être des étudiants, euh, des gens à temps partiel, parce que c'est des emplois à temps partiel, 1255 55, 30 heures. Il euh, faut que tu restes chez ta maman. Tu ne peux, euh, peux pas faire carrière chez Exo. Là. Ils écrivent carrière. Sûrement, que tu peux faire carrière dans d'autres domaines. Je ne te souhaite pas de choisir le marketing. Tu pourrais perdre ton emploi. Euh, mais... Original Stash, 210, deux variétés, euh, 30, ça veut dire 7 siva ah, Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment ordinaire. Donc, on a vraiment euh, la réponse à ça. L'Original Stash, c'est vraiment clair. On a toutes les réponses avec Winman. Donne un pouce, achète-toi un T-shirt, s'il te plaît. J'attends le facteur. Il en reste plus gros, c'est un modèle vraiment là, qui, va plus être, euh, qui va être discontinué. Donc, euh, vraiment, ça va être une rareté. Euh, il en reste seulement 7, je crois. Il va y avoir un nouveau modèle qui va s'en venir sûrement au mois de février. Un nouveau modèle de t-shirt. Euh, va sur mon Instagram. Weed Indicoman. Charlie Boys. À la prochaine.